Cette salle est le fruit d'une volonté institutionnelle de faciliter l'apprentissage de nos étudiants grâce à une infrastructure moderne adaptée à l'apprentissage actif. L'aménagement de la salle va nous permettre d'aider les enseignants à faire évoluer leurs cours vers un format plus actif. L'enseignant y trouvera un espace performant et moderne pour intégrer dans ses cours des activités collaboratives. De notre côté, cela va nous permettre d'observer les usages de ce type de technologie. Notre intention est d'identifier les pratiques pédagogiques qui se prêtent plus particulièrement à l'utilisation des technologies numériques. En pratique, la salle est dotée de 30 places et est située sur le campus du Solbosch au cinquième étage de la Bibliothèque des sciences humaines. L'enseignant dispose d'un écran interactif et d'un système de diffusion audio. Nous avons choisi une configuration qui favorise les interactions entre pairs, et permet à l'enseignant d'être plus proche de ses étudiants lors des travaux de groupe. La salle permet également d'enregistrer la séance en podcast et propose une infrastructure de visioconférence. 15 ordinateurs portables sont également mis à disposition des étudiants ainsi que des casques audio performants. L'enseignant peut choisir une configuration prédéfinie en fonction d'activité qu'il veut mettre en œuvre. Il peut simplement faire un exposé via le dispositif de cours magistral jouer une vidéo ou commenter un document imprimé via la caméra document. Il peut lancer l'option « cours collaboratif » et profiter du système de partage d'écran. Dans ce cas, les étudiants travaillent en groupe et disposent d'un écran tactile en bout de table pour partager avec le reste du groupe le contenu de leur PC. L'enseignant peut à tout moment afficher le travail d'un groupe sur l'écran principal et en discuter avec l'ensemble de la classe. Une formation à l'utilisation des technologies de la salle sera proposée à l'enseignant avant la première utilisation. La cellule CAP peut proposer l'aide d'un conseiller pédagogique aux enseignants pour adapter leurs cours aux nombreuses possibilités qu'offre la salle.